Les amis c'est incroyable ce qui est en train de se passer Il y a certainement une piste pour avoir un nouveau terrain Je vais m'y rendre tout à l'heure J'ai été contacté sur Instagram par, par quelqu'un qui m'a donné une piste À Grenoble il y aurait certainement une nouvelle possibilité pour avoir un terrain Donc je vais m'y rendre tout de suite Aller le rencontrer et voir ce fameux terrain J'espère vraiment, je croise les doigts J'espère vraiment que ça va pouvoir être possible Let's go je vous amène avec moi Allez go go go la bombeur mobile Let's go J'avais oublié mes chaussures C'est mieux avec des chaussures pour partir Hop le trial, il y a le truc aussi qui est déjà là. Bon, c'est le bordel là, c'est tous mes modules de démo. Je les ai pas déchargés encore, mais je suis tellement affolé. Hop, que ça ferme, ça ferme. Nickel. Allez, on arrive à Grenoble. On arrive, les gars, on arrive. Regardez, les gars, vous le reconnaissez ou pas, ce pont Ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Je vais y retourner bientôt d'ailleurs, ça me donne envie. Je le vois, il est là-bas, le terrain. Regardez là petit Parking tranquille pour poser la voiture. Allez, ça y est, je viens d'arriver sur le spot. J'ai mis le casque là. Je suis déjà trop excité d'aller voir ce qui se passe. Il bon, y a déjà un terrain de foot ici, terrain de basket. Et le terrain il est là, là, là, là, là. Ici il y a l'union de quartier. Donc déjà c'est très actif, très stylé. Là je crois qu'ils font du bois. Et voilà le spot. Il est là, les gars. Ils ont fait un énorme tas de copeaux. Il y a plein de trucs ici. Petite zone de flat. Voilà. Le rêve, le gros spot, il est là, le nouveau terrain. C'est grâce à lui qu'il y a ce terrain. Romain, c'est l'entraîneur du club. Et là, il nous montrait déjà, il est chaud là. Enfin, je vais pas le déranger, là, il nous fait une petite démo directe. Ah ouais. Je pensais pas qu'on faisait ça avec un monocycle. Incroyable. Mais il y a déjà du spot ici. <rire> non, je vais tout laisser, hein. Faut tout ouais. montrer. Bon. Alors Romain, on s'était échangé des messages par Insta Et en fait c'est tombé au même moment où l'ancien terrain de trial s'est fait vandaliser Il m'a contacté, il m'a dit Eh ben écoute on a un nouveau terrain nous aussi à te présenter On a 90 palettes et on s'est fait chourer aussi ben, un peu comme toi C'est ça, t'avais 90 palettes ici que l'Amérique t'avait passées Et elles sont toutes parties Ok Enfin non il en reste peut-être un peu là Un peu là Unis dans la même galère Et Romain donc lui il donne des cours de monocycle trial Donc c'est comme nous mais avec un monocycle quoi Tu peux nous faire une petite démo déjà vas-y Après j'ai envie d'essayer moi le monocycle Ça va être euh, pas pareil hein. Oh incroyable Yes Yeah Lourd wow. Faudra fixer les modules, ça sera l'évolution. <rire> Par contre c'est stylé avec les copeaux, là on va pouvoir se euh, casser la gueule, nickel. On va pouvoir envoyer des figures un peu avec tous ces copeaux. Là il y a encore tout cet espace là à aménager. Enfin, il y a tout en fait à aménager, hein. ça, va être, euh, ça va être dingue. Hein. Mais Là ils ont juste commencé à poser 2-3 modules, des pneus, des trucs plantés dans la terre. Mais le but c'est de ramener maintenant plein de modules, donc vous verrez d'autres vidéos de l'évolution de, de, de ce terrain. Enfin, c'est incroyable d'avoir retrouvé un terrain comme ça aussi rapidement. J'ai vu un truc, je vais lui lancer un défi. T'arrives à traverser ça avec le monocycle Ça Inès, une bien démo. Il n'y bon, a pas de pression là. Hein. Ah, Tu peux faire celle-là euh, Vas-y. Hein. Yes. Il n'y a pas de pression, mais t'inquiète. C'est les joies <rire> du montage. Tu vas y arriver du premier coup avec moi. Tu verras. Hop, je coupe au montage. <rire> Sur YouTube, Sur On est trop fort, on arrive tout du premier coup. <rire> yes Allez, allez, voilà, nickel. Est du premier coup. Oui, là, yes. Là, il y a une partie qui m'intéresse un peu plus, qui correspondrait plus, tu vois, à mes attentes. C'est ici que je vais m'entraîner, tu vois, sans rien. Du coup, il y a encore plein de trucs à faire là, des troncs. Par contre, ça, les porter. Euh... On cherche du personnel pour porter des troncs pour aménager. Là. Bon alors fais voir les autres obstacles qu'ils ont déjà aménagés. Là ils ont fait une petite poutre, ils aiment bien l'équilibre. Ouais, oh, ça tient, là tu peux faire l'équilibre. Hop, tac tac, olé olé, yes, petite descente là. Et là il y a encore plein de trucs à aménager, c'est dingue en fait, il y a plein de places. La prochaine fois je viendrai aussi... Euh avec mon souffleur pour tout nettoyer. Let's go sortir le bike et tenter quelques figures, essayer le terrain, essayer de lancer peut-être quelques figures, front flip, back flip avec les copeaux, là c'est l'occasion d'envoyer du gros. Et puis euh, bah, à la fin de la vidéo, tiens, je vais essayer le monocycle. Vous pourrez vous moquer de moi. Je sais pas si je sais faire du monocycle en vrai, j'ai dû en faire une ou deux fois dans ma vie. On va tester ça. Ça, c'est la partie euh, freestyle du monocycle. Ça. Cool. Il faut combien de temps pour savoir euh, rouler euh, ah, Une semaine à moi je pensais, j'allais te dire, j'ai 5 minutes pour essayer d'apprendre quelque chose, mais on, on reviendra. Tues, Il faut bien euh, plusieurs mois pour qu'on le terrain, donc on aura l'occasion de se revoir sûrement. Carrément. Bon, en vrai, ils sont chauds avec leur monocycle, du coup ils m'ont donné envie. m'ont donné envie d'essayer. On va aller essayer ce petit quand terrain quand même, hein. j'ai pris les vélos pour essayer. Bon, on va essayer les basiques. Hein. Petit à petit. Il y en a même pour les débutants, tu vois. Ça, ce qui pourrait être vraiment bien, bon là il faudra des bras, là je vais... Tous ceux qui veulent venir, on compte sur vous. On va essayer de prendre tous les troncs et se construire une belle pyramide. Plein de trucs, il y a des trucs énormes à faire avec ces troncs. Avec le vélo, c'était sympa de faire sympa, sympa. Voilà. Un vrai premier coup. Tu vois, pas eu besoin de montage, c'est passé du premier coup. Il y en a une de plus dure à mon avis là-bas de poutre. Mais là, c'est cool parce qu'en fait, ils ont déjà commencé à aménager. Donc, euh, il y a déjà quelques modules qui sont praticables. Si vous voulez venir, je vous mets l'adresse dans la bio Comme ça vous pouvez, vous aussi, c'est un terrain qui est public Donc vous avez le droit d'y aller, venir vous entraîner euh, voilà. Donc il y a plein de trucs un peu plus simples Par exemple, il y avait euh, des petits troncs comme ça C'est une petite bascule Regarde, hop Si vous venez, c'est votre défi ça Faire la bascule Là on a quasiment tout fait en vrai. Hein. Je vais changer, je vais prendre le street trial, commencer à envoyer un backflip, peut-être, je dis peut-être, hein, un front flip parce que j'ai le module, j'ai toutes mes structures de démonstration dans le camion donc. Tac. Tac. Et voilà. Il y a même un bateau quoi. Hop, dans le bateau. Hop Après je vais aller essayer le monocycle mais avant j'ai envie de rentrer un backflip. Oh là là, c'était pas fait exprès là. Pour moi j'ai testé les copeaux, tu vois. Là, tu vois les copeaux, nickel, ça amortit. Backflip c'est fait, est-ce que je fais le front flip Allez let's go, vas-y, je me chauffe. Je vais peut-être mettre mon tapis quand même que j'ai pendant les démonstrations. On va y aller step by step. Déjà les tapis. Les copeaux, et après que les copeaux peut-être va. Ouais, va wow. Celui-là, validé Bon allez, je vais essayer le monocycle C'est peut-être encore plus dur que ce que je viens de faire là On va se mettre là, en plus il y a un joli panda du coup, alors. Euh... Le mur est à mon épaule de l'autre côté. Ouais. Tu pourras te mettre dessus. Ok. Hop. Là, je fais mon premier quart pour être comme ça. Là, tu te mets bien droit, bassin droit. Ok. Tu tires euh... la selle ou non justement, faut Pas ça. forcément. J'ai plus le monocycle qui part un peu sans moi là pour l'instant. Ouais. Là, être... Bon, là, il y a la terre là, ouais. c'est un peu ça. <rire> Après, c'est tourner en fait. Ouais. ouais. Pédale euh, en 3 minutes, c'est déjà pas mal, non Ouais. Ouais. Ouais. Au pire, je lance comme ça. Oui, ouais. c'est vrai que en fait tu fais jamais toi. il ouais, y a un mur, voilà parfait. Avec un mur, c'est déjà bien là. Ah Ça bases déjà. Oh il y en a eu trois même. C'est bon, c'est validé, les gars.